Non, c'est propre propre propre Non, <ori> propre <problems? coughs> Quand dit c'est propre, il n'y a rien dedans Comment on dit c'est propre ça En on dit Ils en Donc là, cas, moi, je veux pas que concurrence avec toi. Il sait que tu vas me gagner. Moi, il y a ailleurs où tu peux te avec toi. toi. Laisse-le. Voilà. ici là, on travaille. Mais Vous êtes deux contre moi. Non, Touré. Touré, vous êtes deux contre moi. Bon, moi je connais que vous pouvez me gagner dans le champ, mais moi je peux vous gagner au micro. Okay. <rire> Waouh. Bon, la femme de Touré, elle a... elle a fait le classement. <rire> Elle trichage. Elle a dit ça. Vous deux personnes, Déjà, le chemin est à côté. Vous êtes deux ou une seule personne. Vous n'avez pas honte Vous oh, travail, hein le là Non, non. Bon Frédéric, quand on commence à travailler on arrête aussi voilà, Moi je pense que l'oiseau qui chante là et en on nous dit qu'il est là, on a qu'à aller à la maison Allons-y à la maison, on Ça a plus là en plus. Mais tu as bien pris je veux pardonner, pas du président, j'ai pris. Mais tu as bien pris je veux pas de j'ai pris. par là, pas donné. pas à quelqu'un Pour les îles. Pour les îles. Pour les îles. Non, c'est propre, propre, Non, Quand Bahoule dit propre, il n'y a rien dedans. comment on dit comment dit c'est propre Anjoula? là ça ça je oui. tic tic tic mana C'est Voilà, vous dit. ça, la ça. Voilà, dit. pas Revenons à la terre. Ils de notre terre. Et puis arrêtons d'aller mourir dans la mer. Il n'y a rien là-bas. Tout est ici. Dieu a donné la forêt. Il a donné la terre. On va cultiver ça. C'est si Voilà, je vous parle de vous. Depuis mon chat, à faux ou Venez, on va filmer la tête. C'est ça que Dieu nous a donné. Arrêtez d'aller mourir dans la mer. C'est de ça qu'il s'agit. A bientôt. Comment on s'appelle Yahoo <cousse> <cousse> Ça, <va>? c'est <cousse> Ani. Ça va Et toi, comment on t'appelle Kabio. Isaac. Isaac. Pissel. Pissel. Pissel. Pissel. Pissel. Pissel. Pissel. Pissel. Pissel. Je joue ton de c'est le gars qui a fait Comment tu <'as> <rire> Ah, ok. Et toi Zongo Toussaint. Ça va, Zongo Très bien. nous c'est pas ça très bien. Un autre je venir. Hein. D'accord. Allez. À demain.